hello les amis je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je vais vous parler d'un nouveau produit dédié à la photo mais aussi à la vidéo c'est ça alors qu'est ce que c'est c'est un panneau led rgb red green blue donc euh, multicouleur en fait qu'est ce qu'il y a à l'intérieur donc je vais faire le déballage je vais vous montrer tout ça je vais vous montrer à quoi ça sert c'est parti <musique> Alors voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur Donc, je vais ouvrir ici. J'enlève le plastique. Tac. Hop. Je mets ça de côté. Donc, c'est parti pour le déballage. Hop là. Alors, on a un petit certificat. Ok, de garantie, on a tout de suite la le panneau LED, qui se présente comme ça. Il y a un petit truc à enlever ici, un petit film de protection. On a ici le, le pas de vis pour le trépied, pour le mettre sur un trépied ou ou pour pour l'accrocher ailleurs aussi. Là ah, on a un écran ici, plutôt sympa. Ouais. On a le bouton on, on a une prise USB type C. Ça c'est pour régler la puissance je pense. Ok. Ensuite qu'est-ce qu'on a Alors on a hop, la ah d'accord, ok, donc là il n'y a rien d'autre dans le carton, donc là on a tout de suite, hop, une petite pochette à l'intérieur, ok, avec je pense, donc là à l'intérieur ça sera pour glisser je pense la le panneau LED qui se rentrera comme ça, tac, ok, Et on a à l'intérieur on a évidemment tous les accessoires donc là la pochette de transport comme on a dit ensuite on a une grille d'abeilles donc ça c'est plutôt bien Hop. Donc ça c'est plutôt bien parce que ça ça permet de, de diriger mieux la lumière Ok, ensuite on a un diffuseur, tac. ok, un petit diffuseur, pas mal, donc, du gel, ensuite on a pour recharger, donc un, avec un connecteur USB type C, ok, tac, et ensuite, on a, on a ce qui permet d'être accroché soit à un trépied ou soit à l'appareil photo. Ok, Donc ça c'est les accessoires. Hop, hop, hop. Ça c'est les accessoires vendus avec. Alors ça... Évidemment, c'est un green d'abeille, donc du coup, ça doit se mettre comme ça. Ce qui est bien, c'est que c'est en silicone, hop, et ça rentre direct dedans. Voilà. Tac. Et là, on peut diriger la lumière. Je sais pas si vous voyez bien, mais dès que là, on voit on voit la, le blanc, mais dès que j'incline comme ça, on voit tout de suite que la lumière est filtrée. Mais ça, c'est plutôt bien. Donc, hop juste enlever ça, comme ça. Tac. Donc après, si je mets le diffuseur, hop, c'est comme ça. Voilà. Donc là, on a accès à tout. C'est bien. Bon, je vais l'allumer. Je vais voir ce que ça donne. Alors, sachant que ça, euh, ce côté-là est aimanté, donc du coup, euh, hop, là on a le ciseau qui s'aimante dessus, voilà. Donc du coup, je peux l'accrocher bah, où je veux, hein, dès qu'il y a une surface aimantée, paf, je peux l'accrocher direct. Donc ça, c'est plutôt cool, ça. Alors ensuite, donc, il faut enlever le petit plastique ici de protection... Impeccable. Alors voilà les amis après l'unboxing donc je me suis dit je vais tester le produit donc j'ai mis à peu près une semaine de test pour, pour le tester du coup bah en fait ce qu'on a donc on a une lumière qui est capable d'afficher euh, une, une ambiance assez chaude donc là par exemple je suis à 2500 kelvin jusqu'à on peut monter jusqu'à 9900 kelvin voilà là je suis à 9900 kelvin donc je suis plutôt relativement froid ici donc, on peut régler effectivement la puissance. Donc, soit je peux monter à 100%, soit hop, je peux descendre, on va dire là, je suis à 5%. Voilà, 5% de lumière et bien sûr, jusqu'à complètement l'éteindre. Donc là, on va la laisser à... On va la remettre à, à 9000. On va la laisser à 30% à peu près. Voilà. Et en fait, à l'aide du petit bouton rouge, tout simplement, je navigue à travers euh, les différentes euh, euh, propositions donc on a euh, plusieurs, plusieurs modes hein. on a des modes RGB, donc rouge, vert, bleu, on a des modes aussi multicouleurs, on a des modes euh, des modes un peu spécifiques pour entrer un peu plus précisément dans, dans, dans la saturation de la couleur ou dans d'autres types de couleurs, ensuite il y a un mode qui est particulièrement intéressant, c'est les modes scène. Alors, les modes scène, il y a des modes qui sont paramétrés. Par exemple, là, je suis dans un mode euh, feu de croisement. Feu de croisement, feu de route. Voilà. En fait, c'est des modes qui sont particulièrement intéressants. Si, par exemple, voilà, là, par exemple, je suis... J'ai augmenté un peu la puissance qu'on voit mieux. Là, par exemple, je suis... Euh, c'est un camion de pompiers, je crois, ou de police, je ne sais pas. Euh, là j'ai, non là c'est un camion de pompier par contre voilà, en fait on a le petit logo qui est là voilà les petits logos en fait qui sont là et qui permettent de choisir la scène choisi... choisir la scène en fait tout simplement et du coup euh, donc là bah, c'est un camion de pompier ensuite qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du camion de pompier aussi on a la possibilité de de varier l'effet, donc soit un effet plus euh, plus vif, soit un effet plus lent. Ça, c'est aussi intéressant. Ça, c'est l'ambulance. Voilà. Après, on a divers couleurs, des paramétrages. Donc, soit clignotement, euh, voilà, une, une sorte de, de clignotement en vert. Euh, voilà. Il y a différentes scènes. Après, ce sera vraiment à vous de voir. Ça, c'est un pour simuler un, une scène orageuse. Donc, par exemple, je sais pas. Voilà, on est, euh, voilà, on, on essaye de se mettre dans une ambiance un peu euh, euh, sombre, un peu contrastée. Donc du coup, voilà, il y a de l'orage et tout. Ça, c'est top pour faire de la vidéo. Voilà. Après, il y a plusieurs types d'orage, plusieurs puissances en fait. Il y a plusieurs intensités d'orage. Après, il y a aussi la scène donc, de TV euh, cathodique. Par exemple, ça va simuler, Par exemple, ça va simuler le fait que je suis en train de regarder la télé. Par exemple, voilà, on peut imaginer qu'il y a une télé là. Euh, ce que je peux faire, c'est, euh, je peux diminuer. Si j'éteins toutes les lampes, par exemple, hop. Je vais me mettre complètement dans le noir. Hop. Et là, par contre, on peut simuler que je regarde la télé. Bon, là, effectivement, c'est un peu fort. Euh, je vais réduire la puissance. Ah oui, effectivement, j'étais à 77%. Par exemple, si je regarde la télé... Donc là, j'ai mis sur le mode scène, Hop. on peut simuler, voilà, que je regarde la télé, tout simplement. Voilà, qu'il se passe des choses à la télé, tac. C'est pour simuler vraiment une ambiance, voilà. Je vais rallumer, tac. Après, à côté de ça, eh ben, on a aussi hein, différentes scènes, hein. on a aussi euh, la bougie. Donc on peut simuler une ambiance à la bougie, voilà, tout simplement. Par exemple, on pose ça quelque part et on fait, euh, euh, voilà, euh, ambiance euh, vraiment euh, cosy, voilà, tout ça. Ça, c'est très intéressant si vous faites de la vid vidéo, vous voulez faire des fictions, des choses comme ça. C'est un gros plus. Ensuite, euh, bon, après, il y a différentes scènes, hein, je vous laisserai vraiment les découvrir si ça vous intéresse. Euh, je vais vous parler d'un... quelque chose... Deux supplémentaires, c'est qu'en fait, on a la possibilité avec l'application de contrôler la lampe directement. Intéressant, mais je me dis, je me dis, bon, on peut s'en passer, hein, ce n'est pas un problème, mais si par exemple, je cherche une scène précise, eh ben, je peux euh, la choisir en fait directement dans l'application. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, par exemple, là, je suis en train enfin, euh, je vous montre le téléphone. Hein. Là, par exemple, je peux changer les couleurs. Voilà. Par exemple, je veux mettre du rouge là, ici. Hop. Ou alors, je passe au vert ici. Voilà. Tac. Après, on a aussi des, les modes scène. Donc là, je peux choisir vraiment la bougie. Je peux choisir euh, genre euh, un flash d'appareil photo. Donc là, on a la télé, comme on avait dit. Euh, donc les scènes orageuses. Voilà. Après, bon bah ambiance police. Voilà, ça c'est les pompiers, ambulance, Voilà. et ça c'est euh, ambiance euh, feu de route, feu de croisement, voilà, voilà grosso Tac. après qu'est-ce qu'on a, euh, bah après je sais pas, euh, red flash, donc euh, ça allume que, enfin ça clignote en rouge, là ça clignote en bleu, là ça clignote en vert, voilà, là je pense que ça clignote de toutes les couleurs, voilà, là, du rouge, vert, bleu, très, très vite. Ça, c'est très intéressant. Par exemple, si vous faites du light painting, je pense que ça peut être particulièrement être utile. Donc, notamment, si vous avez déjà vu mes photos euh, sur les réseaux Instagram, euh, j'ai déjà publié euh, euh, une photo euh, d'un gâteau, d'une Charlotte aux fraises. En fait, j'ai fait un effet avec euh, du light painting et j'ai utilisé, pas cette lampe, mais j'ai utilisé une lampe similaire, donc un panneau LED similaire. Voilà. Donc après, effectivement, on a aussi, bah, si par exemple je veux allumer à euh, 2800 Kelvin, 3200, 4000, 5500, 6000, 7000. Par contre, ouais, là ça monte à 7000 sur l'application. Alors que dans la lampe directement on peut monter à 9000. Bon. Ok. C'est peut-être une mise à jour à faire euh, plus tard pour, euh, pour le fabricant. Voilà, voilà les amis. Alors après, effectivement. Je vais vous montrer un peu l'effet que ça a, par exemple, sur des sujets. J'ai utilisé des figurines, là, je vais vous montrer ça un, un peu en détail pour voir un peu euh, comment la lumière réagit face, euh, face au sujet. Voilà, c'est parti. Alors voilà, une fois que l'appli est connecté, et euh, eh ben, on peut allumer, éteindre. Hein, hop. Donc là, je choisis du rouge, on choisis du bleu. Voilà, du verre, c'est vraiment comme on veut, hein. c'est vraiment comme on veut, c'est euh, vraiment, euh, voilà, là si je veux changer d'ambiance, je prends une lumière un peu plus chaude, tac, ou alors carrément une lumière plus froide, donc là je peux régler la puissance, effectivement si je règle un peu trop fort, ça risque de cramer les hautes lumières là sur la vidéo, mais bon, c'est pas c'est pas bien grave. Pareil, donc là, si je mets une ambiance bougie, donc je peux mettre plus ou moins fort. Hein. Et après, je peux aussi varier les effets, en fait. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la lumière là. Pour qu'on voit vraiment la différence, je peux mettre un petit peu plus puissant... Voilà, là on voit vraiment l'effet de la bougie. Tac. Euh, bon, ambiance télé. On va dire que les figurines sont en train de regarder euh, la télé. Voilà, on peut. Donc là je suis sur l'effet 5, mais bon, si je me remets sur l'effet 0, il y a moins de transition. Tac. Euh, le flash. Hop, on avait dit, l'éclair. Police. Hop, je peux mettre un peu plus fort, voilà, donc voilà, je vais vous montrer donc avec la grigny d'abeille et avec le diffuseur ce qu'on a comme différence, donc du coup, là je suis sur une lumière qui est assez chaude à 20%, Hop, je ne sais pas si on voit bien, oh, 20%, donc du coup je vais mettre la grigny d'abeille ici, donc sans, sans grigny d'abeille, je me mets ici, voilà le résultat, ok donc si je mets la grigny d'abeille dedans, sans forcément changer en hein, position, faites attention à ça aussi parce que si vous éloignez la lumière, ce ne sera pas pareil. Donc là, vous voyez, la lumière est plus concentrée directement sur le sujet. Je n'ai pas changé la puissance, je suis toujours à 20%. Là, la lumière est plus concentrée en fait et plus dirigée vers le sujet. Vous voyez, si j'enlève la grigny d'abeille et en gardant la même distance, voilà. La lumière est plus éparpillée. Pareil hein, pour le diffuseur. Le diffuseur, lui, il va adoucir la lumière, en fait. Il va rendre une, une lumière qui est moins, moins dure. Voilà. Donc là, il est dans son emplacement. Tac. Voilà. La lumière est moins dure. Et là. Voilà. Et après, avec ça, eh ben, on a avec ça on a donc euh, la possibilité de visser sur le boîtier sur le panneau LED pardon et en fait ici on pourra le fixer bah, sur un appareil photo sur un trépied, voilà c'est vraiment comme on veut en fait, on pourra le fixer euh, dessus directement voilà après moi franchement j'avoue que j'aime bien le côté aimanté, ça ramène un gros gros plus, on va essayer de mettre ça, on montrer la différence aussi ici, La vignes d'abeille. voilà les amis, alors voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc j'ai l'habitude d'utiliser des panneaux LED, donc effectivement j'utilise un autre panneau LED d'une autre marque déjà ici pour m'éclairer en vidéo, mais je peux aussi éventuellement l'utiliser en photographie, donc là euh, c'est un panneau LED qui est vraiment assez petit donc il peut se glisser euh, vraiment de partout l'intérêt c'est qu'il y a aussi une grignée d'abeilles avec un caoutchouc et comme vous avez pu le voir on peut diriger mieux euh, le flux de lumière et euh, franchement ça c'est bien surtout avec un flash on, quand ceux qui utilisent des flashs ils ont l'habitude déjà de diriger la lumière normalement avec des grignées d'abeilles pour concentrer vraiment la lumière sur, euh, sur leur sujet mais là de pouvoir le faire avec le, le panneau LED franchement c'est vraiment un gros plus après, les diverses scènes aussi pré euh, sur ce panneau LED sont vraiment très utiles. Comme vous avez pu le voir, on peut simuler l'ambiance d'une bougie. Photographier une ambiance à la bougie. Donc, ce sera plus facile que photographier une ambiance orageuse, donc avec les éclairs. Mais voilà, si on veut créer des vidéos avec une ambiance orageuse, on peut le faire. Si on veut créer euh, euh, même une photo, on peut le faire avec euh, en simulant euh, quel quelqu'un en train de regarder euh, la télé, par exemple. Donc, c'est possible de le faire. Donc, tout ça avec ce petit panneau LED. Et... Franchement, le fait qu'il soit aimanté aussi, c'est vraiment un gros plus parce que ça, ça on n'est pas obligé de s'encombrer d'un trépied, mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, il faut trouver une surface aimantée. Comme vous pouvez le voir déjà avec le, la granille d'abeille, déjà le flux lumineux euh, apporte déjà un concentré de lumière. Donc déjà, vous pouvez voir déjà sur moi, en, en dirigeant le, le, la lumière, vous voyez déjà que ça débouche les ombres, euh, ça apporte vraiment une créativité quelque chose un petit plus à la lumière et même ça peut apporter même un gros plus à la lumière parce que là euh, je suis assez sombre et là effectivement voilà donc euh, c'est vraiment pour vous montrer la différence et franchement moi j'aime bien ces petits panneaux led effectivement c'est moins puissant qu'un flash même beaucoup moins puissant qu'un flash mais par contre ça apporte sa petite dose de créativité quand il y en a besoin donc franchement ça se glisse dans un sac franchement euh, ça prend pas de place